moi, ma mission, c'est de rassembler les gens qui m'entourent et de faire tomber leurs barrières, par mon humour, ma générosité, pour les rendre plus heureux. Moi, je dis toujours que ce qui est important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, puis d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, peu importe la job qu'on a. Oui, on travaille fort, mais on s'amuse fort aussi, de les deux. Si tu cherches un emploi, puis que tu vois passer le logo d'AXIAL, ben, dis-toi que c'est une place où euh, il fait bon vivre. Donc, euh, des bons collègues, des bons clients. puis euh, J'espère un bon boss.